Ah! Oh. Ah, oh, salut! Moi, j'aime lire quand il y a une tempête. Dehors, il y a une grosse tempête de pluie, de tonnerre et d'éclairs. Les arbres bougent au rythme du vent fort. Tout à l'heure, j'avais peur. Et, et, et je suis venue me mettre à l'abri. Je suis en sécurité ici. Hum. Regarde le livre que j'ai lu. <rire> une maman pour Kadir. Oh a vraiment été touché par cette belle histoire. Tu sais, en lisant de maman pour Kadir, j'ai appris qu'il y a pire qu'une tempête de pluie et d'éclairs. Un tsunami. Un tsunami, c'est une série d'immenses vagues de l'océan qui vient ravager la terre et tout déraciner. Tu vois, le bébé? a emporté sa maman. Et cette femme ici, elle s'appelle Anjali. Elle a perdu son mari lors du tsunami. Les deux se sont retrouvés seuls sur la plage. Anjali a trouvé le bébé qui pleurait. Et même s'il était blessé à un bras, elle l'a transporté à l'infirmerie. Ils sont restés là longtemps pour guérir. Oh, C'est Tellement triste. Tous ceux qui ont perdu les gens qu'ils aiment. Mais tu sais quoi? Dans ce malheur, tout le monde travaillait ensemble pour s'aider. Et de nouvelles familles se sont formées. Ne t'inquiète pas pour le bébé. Anjali est devenue sa nouvelle maman. Le bébé s'appelle maintenant Kadir comme le nom du mari d'Anjali, qui dort maintenant au fond de l'océan. J'apprends beaucoup quand je lis. Oh.